Pour moi c'est une nouvelle façon de voir la vie euh, c'est de se mettre en relation en fait, avec son corps et ça de la vie de tous les jours on ne l'a jamais fait et c'est notre corps en fait qui nous guide et ça change la vie. Elle m'a changé la vie, elle m'a sauvé la vie, elle a mis de la vie à ma vie. Vraiment, ouais, j'ai redécouvert des aliments, je m'écoute, je, je, pff, je pff. la vie est belle, voilà, depuis la méthode mère. Parce que c'est la méthode mère, je crois, qui m'a choisie, en fait. C'est le meilleur des métiers, <rire> voilà. Quand on aime les gens et qu'on veut les aider, quand on est sûr d'être sur le bon chemin, c'est que du bonheur. Ah, le réseau, c'est un soutien, c'est sortir du, de la solitude parfois. Donc, c'est vraiment des personnes de bonne humeur. Il n'y a pas d'intrusion. On est libre, mais on est tout ensemble et on est toutes différentes, mais avec le même élan. Donc, pareil, c'est que du bonheur. Ah ben, si la personne, elle a, comme moi, eu l'étincelle de dire « Oh là, c'est le tilt, il faut que j'y aille », en fait, il faut y aller. Le chemin est là en fait car la volonté est là, donc c'est tout s'ouvre. Donc il ne faut pas réfléchir, il faut y aller et on trouve toutes les solutions.